Bien, personnellement, moi, je dirais la mesure. Donc, à chaque semaine, je vais rencontrer les entrepreneurs qui n'ont pas une idée précise des performances de leur marketing web. Pourtant, la technologie d'aujourd'hui nous permet facilement de mesurer l'ensemble de nos activités en ligne. Il n'y a donc plus aucune raison de ne pas connaître précisément son retour sur investissement. Avec un outil de mesure comme Google Analytics, il est très simple de connaître les trois métriques les plus importantes pour chaque site web. Soit le nombre de visites sur votre site, le nombre de prospects générés par votre site et enfin le taux de conversion des visiteurs en prospects. La plupart des PME aujourd'hui ne doivent mesurer que deux objectifs principaux sur leur site Web. Les formulaires de demande d'information et les appels générés par votre site. Les formulaires vont s'enregistrer automatiquement par votre site Web. Pour ce qui est des appels, il existe maintenant des solutions de mesure qui permettent de connaître exactement le nombre d'appels qui va être généré par votre site Web. Il n'y a donc plus aucune excuse pour ne pas connaître exactement le retour sur investissement de vos activités en ligne.